Est passionné d'informatique, de yoga ou encore de médecine douce, tu peux vivre de ta passion en devenant formateur et coach grâce à notre formation en ligne. Cette formation est ouverte même si tu penses être timide, comme je l'étais. Je t'apprendrai à vaincre ta timidité. Même si tu es déjà salarié dans une entreprise, tu peux devenir formateur deux ou trois jours par mois à quête euros minimum par jour, par exemple, et compléter ton salaire. Si tu veux juste vivre de ta passion, former des adultes dans le monde entier et profiter de ta vie, nous te donnerons également les clés pour y arriver. Viens découvrir le secret des meilleurs formateurs pour être à l'aise à l'oral, attirer des clients et être bien payé. Tu apprendras à créer des formations impactantes que tout le monde appréciera. Je suis Gilbert et je suis formateur et coach auprès d'entreprises et d'écoles depuis 10 ans. Durant ce cours, je te donnerai toutes les techniques et outils pour réussir dans ta nouvelle vie de formateur et coach pro. Inscris-toi dès maintenant pour participer à la prochaine session. À bientôt.